Y'a pas de vous allez bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oh est-ce que vous entendez euh... La musique de fond. Oh oui, la musique de fond. Est-ce qu'elle vous rappelle un truc Normalement, elle vous rappelle ce que j'appelle une bonne nouvelle. C'est censé vous euh, rendre joyeux en sachant que vous allez voir un jeu absolument iconique. Bon, bah, j'ai lancé la game parce qu'en fait, quand tu arrives sur ces serveurs-là, euh, tu peux très vite tomber euh, à 17 sur 18 et ne pas pouvoir y jouer, ce qui serait quand même assez terrible parce que en fait, c'est un serveur euh, de IW... Euh, non, pas IW4X, comment il s'appelle Parce IW4X, c'est la version modée de Modern Warfare 2. C'est... Euh... Bon, bref, c'est la version modée de Black Ops 2. Et en gros, c'est un Serveur qui euh, a euh, du coup des games sur Hijacked, Nuketown et Red. Alors autant dire que en termes de sélection de maps, ils se sont pas fait chier, ils ont pris euh, parmi les meilleurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de jouer avec une petite arme pour changer des vidéos Black Ops 2 que je fais habituellement. Hop là monsieur mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Et de prendre une arme qui était très très puissante à l'époque et auquel je ne joue pas, c'est la petite Scarache silencieux. Scarache silencieux qui je le rappelle a été découverte à la, fin de... à la fin du jeu. Enfin sa puissance a été découverte à la fin du jeu. Non Sa puissance a été découverte à la fin du jeu. Et ça me fait très très très plaisir. Bon vous allez bien ou quoi Désolé pour ce début de game un peu abrupt, hein je tiens à le dire, j'en suis conscient. A été lancé un petit peu à la zeub mais même moi j'ai été un petit peu surpris je pensais qu'il y avait un peu plus de chargement pour vous faire une intro digne de ce nom voilà regardez les long shots en termes de long shots on est bien et ça c'est pas Nuketown 84 mais boulin hein. ça c'est Nuketown euh, the real one tu vois ou en tout cas un des meilleurs remakes de Nuketown qu'ils aient pu euh, nous faire donc moi bon, je dis pas je vais pas jouer avec ça tout le long ok oh il m'a collé oh, il m'a collé leur balette le bâtard regarde ah mais non J'ai trop le seum Bon, je tenais à vous remercier pour les retours de la vidéo d'hier parce que j'ai pris deux risques. Alors, hier, déjà, je vous ai fait une vidéo pas montée du tout, donc ça, c'est jamais un truc que je fais habituel. Vous avez vu, il y a un flou en fond quand tu vises quelque part. Je crois que c'est une option qui vient peut-être du serveur, mais il y a un flou en fond. Genre quand tu vises là, il y avait un flou juste avant. Donc, let's go. Encore un kill. Attends, on est bien. J'ai pris un risque, c'est que hier... Encore, j'ai fait le choix de vous sortir une vidéo sans montage pour pouvoir vous en sortir une. Et j'ai parlé tout le long. Alors, croyez-moi, frère, quand tu parles tout le long pour divertir des ahuris comme vous, à des moments, c'est pas toujours facile. Il faut trouver des sujets de discussion. Et malgré tout, vous avez kiffé. Vos retours sur la vidéo sont assez bons. Donc, euh, c'est assez cool. Et je pense... De donc Du coup, j'ai réfléchi. Je pense que de temps en temps... De temps en temps, d'accord Parce que mon but, c'est quand même de vous livrer de la qualité. Hein. De temps en temps, si euh, j'ai euh, pas le temps, si j'ai une couille, plutôt que de pas vous sortir de vidéo, je vous ferai peut-être des vidéos dans le même style que celle d'hier, c'est-à-dire avec très peu de montage, mais qui du coup à côté ne me demande que très peu de temps. Mais après encore une, regardez le flou derrière comme je vous disais. Voilà, là, regardez, vous avez vu c'est flou. Ouais oh, c'est flou, magnifique oh. Let's go, j'ai eu le petit kill. On va aller team on va aller Ratus pour le mec à droite. Oui, oui. Bon, monsieur, vous laissez la place au vrai Team Ratus et qui va tuer le gars derrière la voiture là. Regarde, il y a, y a un gars là. Oh, il a été tué. Le OG Team Ratus j'ai envie d'avancer, mais le truc c'est que c'est risqué d'avancer Alors que regarde, là tu restes viseur fixe Et le mec vient dans ton viseur, c'est ça qui est en fait fabuleux Il vient là Ou il vient là Ou il vient là, voilà tu vois, regarde c'est quand même beau Donc oui, je pense que de temps en temps ça vous... Ça va pas trop vous impacter, et moi, de mon côté, ça me permet de sortir un contenu qui reste, malgré tout, cool. Je dirais peut-être juste un poil moins qualitatif. Et pour euh, peut-être différencier les deux, j'ai eu une idée. Alors, j'ai eu une idée, vous me dites ce que ça vaut. Est-ce que ces petites vidéos un peu... Ah, la Est-ce que ces vidéos un petit peu en mode galère, vous voyez, avec moins d'éditing, tout ça, machin, mais qui... Pas qu'ils font... En fait, c'est pas des vidéos... Oh là, c'est pas des vidéos que j'appellerais comblées, mais c'est des vidéos avec un poil moins de travail. Est-ce que vous pensez qu'on peut en faire une série comme ça quand elle sort vous êtes au courant que c'est elle et donc du coup mettre dans le titre une sorte de petit truc et moi j'avais pensé dites-moi ce que vous <rire> dites-moi ce que vous en dites à VDHS pour vidéo de la Hesse <rire> donc vidéo de la Hesse quand vous voyez vidéo de la Hesse dans le titre bah, vous êtes sûr que ce sera une vidéo avec un peu moins d'éditing, et au moins vous vous en plaignez pas et pour ceux qui n'aiment que les vidéos bien montées bien clean et bah du coup bah vous pouvez euh, les skip donc je pense que vidéo de la Hesse VDHS ça peut être bien alors qu'en plus hier j'ai pris un autre risque un autre risque et ouais je j'ai pris un autre risque les gars ici, attention hein. Ah chez ZAC Compagnie frère, on veut prendre des locaux, on veut prendre un salarié, hein. on prend des risques et tout euh, Vous savez c'est quoi le risque Mais à votre échelle c'est complètement bidon, à mon échelle c'est pas énorme mais c'est significatif les frères. Euh, le risque que j'ai pris c'est que pour la première fois depuis je crois, mais je sais même pas frère, je crois depuis des années peut-être, j'ai sorti une vidéo code avec une miniature où il n'y a pas ma tête dessus. Et je voulais voir si du coup sortir une jolie miniature, je trouve que la miniature de la vidéo hier était assez stylée, mais sans ma tête, si ça allait avoir un sur les vues ou pas, bah a priori vous en battez les couilles. <rire> La vidéo a fait des vues très correctes, hein, quasiment 50 000 à l'heure où je parle, ce qui est quand même cool tu vois. Ouh, ouh, ouh, ouh non déplaise à gens médiamétriques qui vont me dire « Oh mais ça va que 500 000 abonnés tu fais que 50 000 vues » Ouais ouais bon bah écoute. NON J'ai pris une sanction J'ai voulu imiter quelqu'un mais me moquer. Mais regardez-moi ça <rire> Oh Player oh, Has been banned by anti-cheat Oh, il y a un tricheur qui s'est fait bad en live, les gars, let's go, j'ai mon titre YouTube, ouais, on l'a pas vu de cheat, mais il s'est fait, il s'est fait bad, let's go, le putaclic, on est bien. Donc oui, mettre des petites miniatures sur ma tête, hein, oh, ça fait plaisir de temps en temps, parce que j'ai vu vos retours, j'ai vu vos commentaires, vos commentaires, là, concernant euh, les, il euh, y a eu un moment où j'ai utilisé, bon, 27-10 au oh, calme, j'ai utilisé plusieurs fois enfin mes miniaturistes ont utilisé plusieurs fois la même minia pour enfin la même photo pour plusieurs minias différentes et je peux comprendre qu'au bout d'un moment vous en avez marre de voir Zach comme ça, hein, hein, comme ça Zach qui se prend la tête, euh, c'est bon pour euh, surjouer l'émotion oh mon dieu, I am shocked euh, oui, bon, <rire> je peux comprendre qu'au bout d'un moment ça vous pétait les couilles donc de temps en temps je vous ferai des petites minias sans ma tête et ça fera plaisir vous savez quoi, ce début de game, on prend un peu le sniper, c'est pas grave si ça donne pas euh, le beau jeu de l'année. On prend après le sniper, et après on sortira la scorpion histoire. Tu vois de donner vraiment de la craderie, oula, c'est quoi ce bruit What the fuck Mais, mais c'est quoi ce bruit Mais je sais vous mais c'est c'est une blague, c'est quoi ce bruit Vous savez que j'ai aucune idée de ce que c'était ce bruit. OK, premier kill hein, hein, histoire de se rappeler quand même. Non Il m'a mis le coup de pompe, histoire de se rappeler quand même que je suis chaud hein, je suis chaud. Attends. Je m'attendais pas à voir mon spawn rusher de cette manière. Alors en fait, on est avec plusieurs gens snipers. Et quand tu avec plusieurs gens snipers... Attends. Quand il y a plusieurs gens snipers dans la même équipe, ça te donne un phénomène qui s'appelle ne pas pouvoir avancer. Et ne pas pouvoir avancer, bah ça fait que... Oula, let's go Ça fait que vous êtes dans une hesse noire parce que vous ne pouvez pas occuper correctement l'espace. Oui, je suis Laurent Blanc de Call of Duty. Je parle d'occupation d'espace et de dribble. <rire> Monsieur Monsieur Venez dans mon bureau, monsieur, vous aussi Venez dans mon bureau, j'ai dit Oh dommage, si j'avais fait le quatrième kill, ça aurait été stylé. Bon voilà, maintenant qu'on a fait une petite expérience au sniper, retournons à la scorpion, ça fait plaisir, j'ai envoyé quelques kills, ça y est, la mission a été faite. Alors bien sûr, je vais vous parler d'un sujet parce que je voulais oops, évoquer hier en petite partie, hein, en très petite, je vous avais dit, ouais les gars, il y a OL, PSG, je suis un peu stressé. En plus, en général, contre Paris, ça se passe pas toujours bien, surtout là-bas. Ça faisait 13 ans qu'on n'avait pas gagné au parc en ligue 1, 13 ans frère, la dernière fois qu'on a gagné au parc en ligue 1, j'avais 12 ans, je regardais Pokémon, je mangeais... Des monster munch et jamais je me serais imaginé que mon avenir serait constitué du fait de divertir des mecs sur internet qui est quand même en soi beau il a mis du sale avec son pont frère je je... oh, pardon frère il a mis un quick scope au pont pourquoi c'était quoi cette mécanique vous avez vu la mécanique genre on dirait limite que c'était silencieux que le kill a pas été enregistré enfin que le tir a pas été enregistré il a pas fait de bruit c'était bizarre donc du coup forcément hein, ça fait très très plaisir, le football en ce moment rend heureux et c'est vraiment un des trucs qui, euh, où je m'en veux, faut pas que ce sport puisse m'influencer de cette manière. Et malgré tout c'est le cas et je pense que. Ouais ah, même super la Il hein. y a une personne ici qui peut être témoin de mes humeurs quand Lyon perd ou quand ça se passe mal. Hein Maï Hein tu veux, tu veux venir leur dire hein Quand euh, le retrouve avec comme le, <rire> le plus abattu de. De France et de Navarre <rire> Je sais pas si vous l'avez bien entendu, auquel cas je sous titrerai mais oui, oui. Fuck le football et fuck le sport La la la la la la la la... Nous allons aller ici et on va se mettre bien... Je vais être Jean-Flanck, là. Après, pour être vraiment Jean-Flanck, il me faudrait un silencieux. Hop, super. Regarde, je, je suis Jean-Flanck. Hein, Jean-Flanck, qui continue encore Jean-Flanck, attention. Jean-Flanck qui se retrouve dans le spawn des ennemis, et Jean-Flanck qui vient au-dessus du pompe, ça fait plaisir Hop là, encore un kill de la part de Jean-Flanck. Jean-Flanck qui se retrouve dans le bâtiment, dans le bateau des ennemis. Jean-Flanck qui est bien placé pour leur casser leur série. jean flanc qui prend à nouveau un kill. Jean-Flanck qui commence à débloquer des streaks. Jean-Flanck qui attend dans le coin. Jean-Flanck qui a plus que 12 balles. Jean-Flanck qui recharge. Regardez Jean-Flanck. Et là Jean-Flanck ça arrive. Jean Flank, c'est pas Gang Plank, c'est vraiment Jean Flank, tu attends au fond. Et là, je change juste de coin. Même endroit, changement de coin. Le plan est très très simple. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va venir me chercher par un truc qui s'appelle la fierté... La fierté... Aïe, du joueur Call of Duty. La fierté du joueur Call of Duty, quand tu l'as bien baisé, c'est forcément de venir te rééclater la gueule parce qu'il aura le son. Double, let's go. Machine de guerre, même sur BO2, baby Et je crois que celle-là, il n'y a pas de spawn protection pour aider les petits gogols qui viennent de réapparaître à... Ah, pas canné. Hein Hein Ah, il a pas de spawn protection, là, je crois, si je dis pas de bêtises hein, hein Aïe, aïe Ouh, dommage Bon, on aura quand même fait un joli carnage Ah, en plus, elle reste Regardez, tant que t'as des, des munitions, elle est là, la, la machine de guerre. Mais c'est incroyable, ça La machine de, de, de guerre au fait, je tenais à vous annoncer un truc, du coup, euh, la série de vlogs en Estonie avec Mai, vu que je rentre à la fin de semaine, s'arrête bientôt. Elle s'arrête bientôt dans la mesure où, euh... Attends, attends, sais que je connais même pas... Euh, hop, là, hop là, on va envoyer le foudrement, attendez. Hop, voilà, on envoie le foudrement et on va envoyer le Hellstorm juste après. Hellstorm, mon dieu on a fait vla les kills c'est trop cool le dernier épisode de la série de vlog avec Mike sera dans quelques jours je pense ce week-end d'accord Chiki va se mettre dessus et on va devoir le record et en fait je pense qu'il sera dédié à un peu notre dernier jour en Estonie et euh, le fait de rentrer à Lyon. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit ouais, est-ce que, euh, puisque nos vlogs sont assez cool, est-ce qu'on les continuera même à Lyon Je pense qu'on pourra les continuer à Lyon si on trouve des trucs sympas à faire et tout. Tu vois, le but c'est pas non plus tu vois de vlog pour vlog et de pouvoir vous donner de la merde juste, juste histoire de dire qu'on l'a fait. Tu vois, le but c'est pas de dire voilà ouais, les gars, aujourd'hui on a mangé euh, à boire, Tu vois, on a mangé euh, des Ferrero Rocher. Tu vois, c'est un peu nul. Il nous faut quand même du contenu sympa. Mais on a bien vu que vous avez bien kiffé et euh, les continuer à Lyon si on trouve des trucs à faire ou des trucs à vous présenter ou des moments de vie ou d'avoir des trucs sympas, ce serait avec grand plaisir. Vous inquiétez pas, elle sera sur ma chaîne, elle vous fera de la SMR. <rire> aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, les 40 kills n'auront pas suffi, les amis. Mais bon, on va dire que le 5.24 de El Nugetti ne m'aura pas aidé non plus. Bon, petit 40 bombes, ce sera quand même malgré tout sympa, on aura bien rigolé. Bon, bon les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit pouce bleu, partagez, comme d'habitude, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine, les amis.